Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Bushido. Alors Bushido, si vous êtes fan de l'univers de Oko, si vous êtes fan des Kami, des chasseurs de démons dans l'univers du Japon médiéval, et puis surtout s'il reste une petite fleur en vous, ce petit rien au fond de votre esprit, qui fait que, comme dans confrontation, vous aimez parier vos dés en attaque ou en défense, Bushido est fait pour vous. Allez c'est parti C'est ce pas, pas ultra fou. Army of the Hey Ça va là Je vous dérange pas <rire> les gars non, Ça y est, c'est lancé Ouais, euh, ouais <rire> C'est lancé. Bon, allez, euh, comme d'habitude, une petite présentation ouais. de l'idée. On est toujours à la comté, toujours au jeu de la comté à Besançon, euh, qui nous reçoit. Merci Loïc, qui est hors champ et qui fait Salut. coucou et qui a déjà le nez dans les cartes. Dans, dans les cas. Moi, je suis en mode je suis en mode euh, grand maître samouraï aveugle, tu vois, <rire> hein, parce qu'en fait l'histoire, c'est que j'ai perdu mes lunettes de vue hier et donc j'ai plus que des lunettes correctrices euh, de soleil. Donc euh, voilà, vous pourrez y aller que... dans les commentaires, je vais en prendre. Tu pas es la gueule. Zatoichi, ça va, c'est ça, une, une, ouais ouais, ouais hein. c'est bien comme ouais, Zatoichi, <rire> au top. Et donc aujourd'hui, on fait une vidéo sur le jeu Bushido. Alors, euh, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de, de vidéo en français, moi, donc je pense qu'on on est en train de faire la première, ça fait plaisir. Euh, quand on tape le mot Bushido, euh, même jeu Bushido, on trouve beaucoup de choses, euh, et c'est difficile de tomber sur ce jeu-là précisément. Parce qu'il y a très peu de pubs, et euh, ouais. malgré le fait que le jeu existe depuis quelques années déjà... Euh, ouais c'est dur de trouver ou c'est dur d'avoir la bonne référence Il faut taper complètement Buffy 2 The Game The Game d'accord si ok Ou alors il ben, faut taper à côté le nom du studio qui, les, qui le fabrique Et c'est GCT Studio GCT Studio d'accord ok euh, C'est quand même un jeu dont j'ai eu la surprise de voir qu'il avait été édité et traduit en français Il ouais. euh, y a un super bouquin à côté bouquin, de toi ouais. euh, Donc bon déjà on va, on va parler de, de, la, de la situation euh, C'est un jeu qui se positionne euh, à l'ère euh, 1680 à peu près, on va dire par là. Oublie la référence historique, hein, parce ouais. que euh, en gros, pour ceux qui connaîtraient, on est plutôt dans l'univers de La Légende des Cinq Anneaux. Donc c'est okay. du, du Japon médiéval euh, fantastique. Mmh, donc donc avec des de kamis et tout C'est ça, il y, y a des dragons, des démons, tout ce que tu veux, des samouraïs, mais il euh, y a également des moines un peu genre moines kung fu qui font plus euh, culture chinoise. Enfin on retrouve un peu, euh, c'est un peu comme l 5 k c'est-à-dire que c'est un mélange un peu globibulga, de euh, référence asiatique. Ouais, ouais. C'est peut-être 80% japonais, puis il y a les 20%, c'est le reste. Tu as des pirates qui sont sortis euh, récemment, enfin il y a un an ou deux. Euh, les pirates, euh, on est plutôt sur des espèces d'adonésiens en fait. Mmh, hein, mmh. Donc euh, voilà, c'est... Si, si je te dis que moi, ça me fait penser euh, à, la, à la BD Oko ouais, ça... Oko est déjà inspiré, en fait, à la base, c'était des parties de, de L5R, enfin de, de la légende des Cinq Anneaux, mm -hmm. qui ont été retranscrits en BD, un peu comme ils avaient fait avec les Chroniques de la Lune ouais, Noire. Ouais, c'était ouais, ouais, des parties fait. de DD, je crois, qui étaient remises en BD. Ouais. Et bien, c'était pareil pour Oko, c'était des parties de l 5 qui ont été retranscrites en BD. D'accord, Donc, euh, on okay. se dans le même délire. D'accord. Donc, médiéval Fantastique, il y a donc du démon, il y a, donc, euh, il y a des factions. Donc, on va peut-être commencer ouais. par les présenter. Alors eh ben, on peut même les mettre un petit peu hors-devant, on a déjà une, une mmh. première qui est présentée sur les marches, donc ouais. ça c'est ouais. les moines de Rocan, euh, bah, des moines Kung-Fu, mais euh, on peut étendre justement le petit côté euh, fantastique, on a un, un Kung-Fu Panda en plein milieu. Ouais, il est excellent celui-ci, ouais. il est vraiment chouette, je vais, oui, je vais bah, relever parce qu'il a son... C'est un winner hein, le Kung-Fu Panda Ouais. Et puis, ben, on voit derrière, on a Tortue génial comme on l'appelle, donc euh, un petit vieux sur de une de tortue. Euh, sur la euh... tortue. C'est plein de références, en fait, ce jeu-là. Ouais, ouais, ouais, bah oh, ben, puis ça, des fois, ils s'en cachent pas. D'ailleurs, à la création même, le truc qui m'a fait presque acheter le jeu, c'est... Euh, j'avais vu une vidéo d'un des créateurs, qui s'appelle Gordon, qui, euh, qui expliquait un petit peu, euh, dans un salon, que les deux inspirations majeures pour faire son jeu, c'était justement les 5 k et Confrontation. Mmh. au niveau des règles ah oui toi dès que t'es en confrontation c'est t'as là ouais, qui, le, qui frétille Et Et 5 A aussi donc, <rire> ça a fait le mec il m'a juste dit ça c'est bon c'était vendu hein, ouais, ouais, je prends ouais. mais effectivement c'est bourré alors tu vois les deux là c'est c'est évident mais on va en, on va présenter d'autres je vais montrer d'autres trucs mais oui les références on a un de tous les côtés euh, des espèces de Ronin, breteurs qui te font penser à Musashi, des trucs comme ça. Font mmh, un peu de... mmh, mmh. Fatalement, ça ratisse large. Quoi. Donc là, euh, j'imagine que chaque faction a une façon euh, bien à elle de jouer. Tout à fait. Cette première faction, là, c'est plutôt quoi, comme Alors, si Euh C'est pas le plus simple à jouer. C'est du, on dirait, c'est du contrôle de corps à corps. C'est-à-dire que euh, ils se battent bien, mais le but c'est pas de friter l'autre. Le jeu, d'ailleurs, de base, n'est jamais de friter l'autre. C'est un jeu à objectif. On, on va peut-être peut... commencer voilà. par ça, ouais. Ouais. peut-être présenter le. C'est ça. Le... Il, y a... le Il y a 12, 12 scénarios officiels. Or des scénarios avec des idoles, avec des zones occupées sur le terrain, avec euh, des VIP, bon, des, des choses assez classiques. Mm -hmm. Mais euh, le système de points la façon dont est fait le jeu, euh, ça amène en gros à jouer vraiment le, le scénario plus que d'anéantir l'adversaire. Et pour le coup, euh, je me suis déjà retrouvé dans une situation où tu peux gagner la partie alors que tu as perdu tous tes bonhommes. Ah j'adore ça. ça et dans le côté, ça, ouais, voilà. ça se répand de plus en plus ce genre et de. Et puis métal. dans l'univers samouraï, ça passe encore parce que c'est l'honneur, tu vois. Le, mmh, la, tu vois mmh, mmh, la mort mmh, euh, plutôt que le déshonneur. t'as un côté, bon bah ok, je meurs mais j'ai rempli ma mission. Ça s'appelle bushido. C'est ça. Donc mmh. on est, euh, t'as un peu cet esprit-là pour le coup qui permet de, bah de, de changer la donne et de permettre à des listes qui sont par exemple 100% contrôle, ouais. de pouvoir gagner. Et tu peux dire aujourd'hui, voilà, je, je joue pas mes gros bœufs je tente un truc un peu plus subtil et puis ben, c'est viable. Mmh, mmh, D'accord. Effectivement, les moines c'est du contrôle de corps c'est-à-dire corps, qu'ils viennent au corps D'accord, une fois qu'ils y sont, et ben là ils ont tout un tas de manip, des projections, des balayages, des choses comme ça, pour essayer de temporiser, pour dire, oh, bah Coco, euh, tu sais quoi, euh, tu restes au sol. avec ah, ils te ouais, donc voilà. il te reste, il te Ce ils te mettent au, au veulent, sol, euh, ils t'assomment euh, ou des choses comme ça. ça. ils mmh. sont pacifistes, on va dire, dans, dans l'esprit, et donc pour le coup, c'est euh, non, non, bah, écoute, toi t'es énervé, mais moi ça va, donc euh, vas-y, euh, énerve-toi tout seul et puis... Euh... D'accord. Donc ça, c'est voilà. les moines de Rocan. La Alors, next. Donc, sur les, il y a quoi, il y a dix factions dans le jeu, moi j'en ai 6 D'accord. Donc euh, on pourra présenter les 6 là sur la vidéo. Donc ensuite, dans les, la faction peut-être principale ou une des ouais, plus connues. Ouais, alors lui il est, il, est, il est sympa, on dirait le, on dirait le. Shenron, hein. On dirait le dragon de <rire> le Dragon Ball, euh, de ouais. Dragon Ball, hein, carrément. Toi. Hop. Donc ça c'est les petits samouraïs. Pas forcément tous les mettre. Je crois que j'en ai pris 5 à dire dans le champ. Hop. Non. Ouais. Voilà. Top. Donc ça c'est la préfecture de Ryu, alors dans l'histoire, hein, c'est euh, l'espèce d'armée de samouraï principale, l'empereur euh, se, se, se repose un peu sur eux. Euh, ce sont de très bons combattants, alors eux oui, par contre ils peuvent fighter, ouais. c'est euh, pas qu'ils sont forts au niveau de la force brute, mais ils ont plein de techniques de combat super cool, dont euh, une technique qui permet de tuer sur des doubles. Euh, qui rappellera euh, les gardes royaux d'Alan à confrontation. Il enfin, mmh, mmh, mmh, y a deux trois mmh. mécaniques où c'est que tu dis oui ouais, ça joue. Ouais, euh, c'est des, des euh... Américains qui ont fait le jeu. Non, c'est des Anglais. C'est des Anglais. Ouais. D'accord, OK. Et pour le coup, alors ils ont ça puis il y a un aspect très tactique avec des mouvements de troupes. Non, c'est un jeu activation alternée. Chacun joue son tour, enfin une figurine. Et puis bon, bah même dans les attaques, etc. On verra après. Il y a un système d'interaction permanente avec l'adversaire, c'est-à-dire que c'est un dialogue permanent. Bushido par rapport à d'autres jeux où chacun fait son tour complet. D'accord. Ça fait dans une demi-heure que j'ai fini de faire des mille tirs de Oh bah Bushido en fait, même quand tu attaques un mec, il a des réponses, il peut choisir des dés, euh, comment il les place, s'il euh, peut aussi faire des, bah, des balayages, des choses comme ça pour s'en sortir. Donc c'est un dialogue permanent, c'est un peu le, le gros truc du jeu. Ça c'est un point voilà. positif, parce que c'est vrai que les jeux où on attend son tour pour jouer, euh ça a tendance à disparaître et c'est pas un mal quoi. Ouais, bah c'est pour ça que je pense que c'est un, un peu plus l'avenir ça. Mm -hmm. Mais pour le coup, donc, comme je disais, eux ils, ont, ils font partie des quelques-uns qui ont la possibilité de pouvoir, par exemple, jouer plusieurs figurines d'affilée, mm -hmm. malgré toi en cassant un peu le tour des actions mm -hmm. alternées, mm -hmm. et parfois de pouvoir passer plusieurs tours d'affilée. D'accord. Et donc ils ont un côté un peu genre, un peu stratège, maîtrise du terrain, et euh, bah, ça rappellera un peu le clan du lion, pour ceux qui connaissent la légende des cinq canaux euh, mm -hmm. c'est au niveau de la thématique derrière, voilà, la grosse armée un peu militaire avec des samouraïs honorables, ben, c'est le clan du lion quoi. Hésite pas, c est, c est... De, de faire des comparaisons parce que ah bah est, qu on euh, est complètement là dans bon limoine ça peut être un mélange coup. de moines de Shitzei ou des limoines du dragon euh, les, les 5A donc voilà euh, on va voir un petit peu de méchant tiens ouais ouais ouais, parce ouais y a celle là ça. donc euh, ouais, j'aime si bien le, le bien les gars qui, qui jouent de la flûte là la, à la côté, plus grosse fille de Bushido voilà, l'espèce de, de camille ouais. d'ombre là lui il a le flûtiste alors lui ah, hey, comme... Tu t'ennuies pas sur la peinture, ah. toi, hein, mon loulou hein. Ouais, je suis arrivé à un stade où euh, euh, j'ai trouvé ouais. le bon compromis où entre vitesse te... et ouais. qualité. Il bon, y a lui avec ses corps, là, qui est pas mal. Euh, une petite sorcière avec une gueule défigurée. T'as pris des cours ou t'es... Non, euh, c'est venu vraiment tout seul Ça, ça me vient bah, pas, Ça moi. fait ça, en 15 ans, tu <rire> <venu> <rire> moi, je, <rire> je, moi, je peins, mais ça ne me vient pas, tu Le vois, nombre d'erreurs euh... qu'il a fallu faire avant d'arriver, tu vois, un résultat potable, donc... Euh... Euh, ouais, bah ouais, c'est... Ouais, potable, ouais, c'est bien. Moi, je trouve c'est du potable, genre, je serais... Oh, là, mais il y, y a toujours meilleur. Hein, le mec avec la flûte, il est... est... J'adore. Donc euh, mal... bah là, on est sur le, donc, ce qui s'appelle le culte de Yurei. Mm -hmm. Donc, euh, culte de Yurei, c'est un peu les, les espèces de conspirateurs dans l'ombre. Donc, on a, on a à la fois des espèces de mecs qui veulent renverser euh, l'Empire. Et puis, euh, bah, c'est un peu les nécromanciens à faire mm -hmm. émerger les morts. Mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà. Donc, ils ont des espèces de zombies avec eux. Comme des espèces comme espèce espèce de mecs qui sont chariots remplis de corps à l'intérieur. Mm -hmm. euh, voilà, des camis d'ombre. Euh, et puis, bah, c'est une faction qui... Euh, on va dire il y a deux aspects, il y a un aspect très contrôle, donc ouais. euh, prendre le, genre, le, genre le petit flutiste, bah, c'est ce qu'il fait, de il prendre le contrôle des autres mecs à distance. Euh, et, euh, il y a beaucoup de peur pour pouvoir mmh, bloquer mmh, l'adversaire. Mmh, mmh. C'est un peu la faction anti jeu. Et sinon bien il y a beaucoup de zombies. Donc euh, ça peut être la marée de zombies qui casse un peu les qui casse un peu les couilles, on voit pas le bout. Enfin c'est voilà. l'idée. Mmh, mmh. ouais, donc oui c'est ouais. ouais. ouais, un peu la fraction de nécrement du jeu. Mais, euh... Donc à ce niveau là ça reprend des archétypes classiques. Mais effectivement, chaque faction a quand même un feeling bien particulier qui la distingue d'une autre. D'accord, ok. Donc ça, oui, que contrôle à distance, on va dire. Contrôle à distance, ah. ok. Et puis, ben, euh, des, des corps, on va dire des zombies, c'est dans la mêlée pour pouvoir euh, bloquer les mecs le temps que tu fasses tes saloperies. On va poursuivre la présentation des ouais. factions, au moins de celles que tu as. C'est ça, après, puis on, puis après on, parle, on parlera on, des quelques autres. On parlera des quelques autres et puis on, on, on développera un petit peu les, les phases euh, d'activation. Alors, ensuite. Alors, euh... lui, tu t'es bien embêté avec un, un beau tatouage sur le ventre. <rire> Ah, et ouais, puis j'en ai fait encore, j'ai pas tout ramené, j'en ai un mieux, j'en ai un un, un un requin sur le bide qui est plus sympa. Et bon, bah, donc, ça c'est le syndicat de la lune d'argent, donc les Silver Moon. Euh, alors là, faut dans l'esprit, faut imaginer des Yakuza, ouais. donc on a des espèces de, euh, de demoiselles, hein, comme elle, qui, mm -hmm. euh, qui en gros euh, offrent des prestations, puis si t'as pas payé, ben, c'est les deux gros qui viennent pour te dire, monsieur, ça fait <rire> <D> C'est <'accord, okay. rire> bon, un peu l'idée. Euh, dans l'univers, ceux qui contrôlent le jeu, ceux qui contrôlent les paris sur les, dans les arènes, ceux qui contrôlent les bouges, enfin bon bref. Et euh, alors c'est une faction qui est beaucoup basée sur, aussi sur la chance. Ouais. Donc, il y a tout un truc autour des dés que tu peux relancer, tu peux te mettre des dés de côté. Enfin c'est. Bien joué. Il y, ouais. un, il y a tout un délire vu que c'est la faction du jeu. Justement, mmh, ben, mmh, euh, mmh. alors tu peux parier. tu as des points de qui, c'est une ressource dans le jeu. Tu peux les parier à pile ou face. Si tu gagnes, tu en as le double. Si tu perds, ah as non, c'est vrai. Ouais. Et donc c'est tout le délire d'eux. Et c'est pareil, tu retrouves un peu une, un côté contrôle avec les petites demoiselles qui vont, euh, par exemple, t'obliger à faire certains mouvements. Elle, peut, elle, elle est dans un coin, elle te fait coucou, viens vers moi. Et, ouais, euh, ouais. Le mec va être obligé de marcher vers elle. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Puis à côté de ça, as, bon, les, les gros en fait sont pas tellement là pour taper, en vrai, c'est surtout des, des très bons tanks. D'accord, ok. Donc c'est ouais, ils font un... vraiment leur taf de euh, voilà de de, de, de racoleur quoi. Ils viennent euh, ils viennent régler les problèmes. C'est génial ce genre de concept euh, de d'offrir ce genre d'idée en fait dans un jeu de pouvoir faire des paris sur un lancer de dés. Je trouve ça je et et Ouais, puis un moyen de, de, en plus avec Silver Moon de truquer un petit peu les paris. Donc euh... et puis oui au niveau des thématiques, ils ont des des cartes d'événements. Donc ça on en parlera après. Il y a pas mal de de ah. points de choses. Salut. Qu'est-ce que tu fais de beau On fait une vidéo. On est en pour train de faire une présentation de, de Bushido. <rire> c'est pas grave. <rire> Oui, <rire> il n'y a pas de souci. De... <rire> <Ça fait rire> ouais. cool, on est en situation ouais. de magasin, c'est normal. Comme la, la ouais, donc ouais, je disais, effectivement, il y a des cartes d'événements, des objets, tout un tas de choses. Et pour le coup, ils ont des, des événements rigolos, du genre, il euh, y a des mecs de l'équipe d'en face qui arrivent bourrés, ils étaient au bistrot, et donc ils sont un bah, petit peu fatigués, ouais, top, ouais. Euh, ils perdent un peu d'activation, parce que, bah voilà, ils sont, ils sont sortis du bistrot. Quoi. Mais donc, voilà. on, a, on, a, on a, enfin moi, je ressens euh, énormément de, de différences entre chaque faction. Quoi. Donc hum. euh, normalement, il y a... Euh, euh, on s'identifie quoi, il y a, il y a là, moyen suis, de ouais, trouver euh, la sienne. C'est ça, c'est hein ça. Et sans compter que bon, là, là, ils en sont à peu près au stade où ils ont sorti tout ce qu'ils avaient annoncé, parce que ben, je vais la présenter maintenant, une toute nouvelle faction qui vient de sortir, c'est celle qui manquait. On va dire, euh, c'était dans, dans l'univers, ils l'avaient décrite euh, dès les premières phases de, mm -hmm. de création du jeu, et puis ben, c'est les, les fameux mini-moto. Mini-moto ouais. Les mini-moto. Comme une mini-moto. C'est tu, vois, tu vois, et donc, pour le coup, les mini motos. Alors, alors lui, soit, tu vois, ouais. il ressemble carrément euh, au démon euh, qui accompagne Oko dans la, dans la BD, quoi. Ouais, et pour ceux qui jouent L5A, ils vont tout de suite reconnaître à quel clan on peut faire référence avec ce genre de figurine. Donc, euh, ils sont gros, ils sont poilus, ils ont des grosses armures, des têtes sous bois ils aiment le métal. C'est des rhinos, euh, quoi. Alors le, le clan, c'est le clan du crabe. D'accord. Et pour avoir une idée à quel point toi ils s'en cachent pas, c'est que le, le grand chef du clan du crabe L5A, son surnom, c'est le grand ours... Et là, les motos leur chef, c'est le vieil ours. Tu fais là, tu fais ouais, bon, les ouais, gars, c'est ouais, bon, on a vu que, ouais, ouais, ça, ça, ça, Ah, ils vont se taper un procès, ça, <rire> <aussi>. <rire> ou, ou plutôt un bonus pour publicité, parce que ouais, c'est de la ouais, pub. Ils ont presque offert un jeu à L5A, alors, euh, alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Moi ouais, aussi, je ouais. crois que L5A veulent sortir des figurines en janvier, mais sans jeu. D'accord. Ce sera juste des figurines pour faire joli, mais je crois que c'est Private presque' qui va les faire. Ouais. Et c'est bon, c'est FFG qui est derrière. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, il y aura, y aura des figurines L5A officielles qui arriveront bientôt, mais... Euh... Voilà, on voilà. Prend plein Sans, de choses. Sans jeu. Donc l'air de rien, tu peux te dire, je prends mes figurines d'El 5 a puis je les joue à Bushido. Quoi. Ou je prends mes figurines de Bushido et je personnalise mon jeu N5A avec. Quoi. Voilà, a... Parce que moi, je trouve qu'elles sont vraiment vraiment magnifiques. quoi. Donc, non, elles déjà, sont belles, déjà ouais. tu t'en sors bien au niveau de la peinture. Mais au niveau de la gravure, enfin euh, déjà, tu vois, quand tu as des figurines comme ça qui sont gravées, les poses sont vachement expressives. Du coup, c'est un vrai plaisir à... Donc, se sont améliorés au cours du temps aussi, parce que tu vois les dernières figurines et tu vois ce qu'ils ont pu faire... Euh... Ouais. Au début, des fois il y avait, y avait des, des bonnes poses, des bonnes idées, mais tu vois que la, la qualité de la gravure finale, le starter de moine du début, euh, aujourd'hui il apparaît comme dégueulasse. Ouais d'accord. Et tu vois bon tu, tu les as vues en 5-6 ans, tu les as vu progresser au niveau des figurines, effectivement aujourd'hui elles sont vraiment belles. ouais, ouais d'accord. Euh, c'est quoi C'est de la résine ou c'est du... Non, c'est ce du métal. Okay. Alors, certains ne joueraient que pour le plastique, mais je fais partie des, là-dessus des, hein, des moi, vieux, je, moi je, faut je que ça, ça j'aime bien avoir du poids dans la main. Moi, il faut que ça me donne un peu ouais. le cancer quand je les touche. C'est <rire> ce <que> je préfère. <rire> D'accord. Et puis là-bas, là on, on a, fraction, on a euh... la dernière faction qui est en ta possession. Donc, hop là ce sont les ninjas. ninjas. Des ninjas, monsieur Bond. Nous, on est les couleuvres. Hop là. <rire> Donc... Euh... <rire> Donc on est cool <rire> Et donc ben, les ninjas... Hop là, ils ont même un petit, un petit bestiau avec eux. Donc le concept de jeu, en fait, c'est un peu le mode expert de Bushido, c'est comme ça que je le présente, c'est-à-dire que alors les ninja coûtent de ah, genre, manière globale... Alors déjà, alors, mode expert de Bushido, ça veut dire que je débute à Bushido, je prends pas ça. Je déconseillerais les ninja pour un débutant. Ouais. ouais. Après, c'est une mini faction. Ils sont il y, a, il y a très peu de figurines dedans. Il y a peut-être une dizaine. Euh, enfin voilà. Euh, chacun coûte relativement cher. Ouais. Euh, ils ont tous une y spécifi... enfin des spécificités. Hein, c'est plutôt l'assassinat. C'est plutôt le mouvement, etc. Enfin, ils ont tous un truc euh, précis. Mm -hmm. Et il faut euh, en fait si tu maîtrises toutes les mécaniques de du jeu T'as l'impression qu'ils font un peu, qui font le café, quoi. Ils sont, ils sont cachés, ils se téléportent, ils font des trucs. Mais ça te demande de bien maîtriser tout ce qui est les timings, à quelle, à quelle fenêtre tu peux faire tel truc, euh, la gestion de ton qui. Enfin, Il y a pas, pas mal de choses à prendre en, en compte. Mais une fois que tu maîtrises, il y a un petit côté. Euh, J'adore qu'un plan des sans accro. T'as as maîtrisé la partie, t'as fait tes trucs. Ils étaient trois en face, ils étaient six, mais t'as as géré ton truc. Par contre, tu fais une connerie et tu le payes extrêmement cher. Voilà, c'est euh, un peu ce genre de, de délire. Quoi. Donc ce serait parce qu'un peu je suis pas des espèces d'elfes ou je ne sais quoi dans un dans mmh. jeu où ils sont peu nombreux mais ils sont censés être de très de, voilà, des, des unités de haute qualité. Ben c'est un peu ça. Quoi. Mmh. Je trouve que le, le, le griffon n'a pas sa place dans le groupe, moi. Il m'embête. C'est pas un griffon, c'est ce une espèce de corbeau. Ça, ils appellent ça un carapane. J'ai pas été vérifié si ça existe vraiment dans, dans le folklore. Dans mais le folklore euh, japonais, ouais. il hein ouais, faut voir. Hein. Mais euh, ouais c'est une espèce de truc super rapide, discret. Euh, voilà. Bon, allez, on va. On on va, va écoute, on prend. On va prend, être hein, magnanime. Hein hein heureusement, il n'y a pas que ça. As même, toi, tu même un gobelin ninja Ouais, j'adore. Un alors gobelin, lui, ninja. par contre, je le kiffe. Ouais. <rire> ouais. Il est trop foutu. Ça permet d'ouvrir justement sur les 4 factions que je n'ai pas. Donc. La savez de jouer justement, or c'est le c'est Pareil pour toujours pour L5A, l 5 a l'outre-monde. Hein. Ouais. Donc euh, des gros zonis, donc des gros sacs euh, qui coûtent très cher, euh, qui, voilà, qui tapent très fort, euh, qui, qui sont très durs à coucher. Je le tiens bien. Hein. <rire> <Ronny> <rire> et puis bah, des gobelins de merde à côté. Ah, ah et quasiment, Mais il y a quand même. Euh, euh, euh, il ouais, ouais, y a peu y a... de choses entre les deux. A... C'est des gros sacs et des petites merdes. Mm. Et ton truc, c'est de. Voilà, du... Alors, après, tu peux réinvoquer du gobelin, tu as des, tout un tas de mécaniques à la con. Le, c le but, c'est d'essayer de, de te servir de, tes gobelins, de ta marée de gobelins pour permettre aux zonis de faire leur travail. C'est ça. Très fort à 3 contre 1 dans le jeu, bah ça devient compliqué. Je vois un truc là, mais euh, tu vas me dire euh, non, mm -hmm. c'est pas eux, c'est moi. Euh, ça, c'est eux ou c'est toi Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Ah ah non, partie des... Ça, c'est eux. C'est des petits décors. Je sais pas s'ils sont toujours oh. en vente. c'est toute une histoire avec. Il euh, y a des trucs qui sont en vente que pendant les shows ou pendant des événements spéciaux. Des espèces de séries limitées, même en figurines d'ailleurs, on peut en mettre une sur le côté tiens. Vas-y. Donc, ça, pareil, c'est une figurine édition limitée, ou je sais pas quoi, enfin, qui sort euh, qu'à certains moments. C'est un renin, donc il peut jouer dans, dans plusieurs factions, une espèce de, mmh. de Musashi énervé. Mmh. Et pour le coup, bah, de temps en temps, ils font ça. Il y a des trucs qui, euh, qui sont accessibles que euh, à certaines dates, il faut un peu suivre pour pouvoir les acheter. Euh... Ouais, parce que moi je me rappelle dans la partie d'initiation que tu m'avais faite euh, il fallait que j'aille prier devant un petit temple ouais alors on n'avait pas utilisé ça on avait utilisé le, le, le, le petit bouddha mais ça c'est tout à fait le genre de décor qui permet des interactions c'est ça. ça ça va pas plus grand que ça c'est pas comme c'est pas comme euh, test of honor où, où ils proposent carrément des baraques. si si justement si. ils ont fait alors ils ont a pas trente mille ils ont il y a trois hein, maisons de un peu style maison paysanne mm -hmm. euh, ils ont eu un partenariat avec foreground qui font je sais pas ce que c'est c'est euh, fabricant de décor mm -hmm. anglais sais, ouais. et qui font bah ils font des, des kits d'assez bonne qualité mmh. et pour le coup un petit peu cher mais justement bah, Bushido euh, ont eu je crois il y a un an ou quelque chose comme ça ils ont, ils, sont fait, ils ont fait un petit partenariat je sais pas si c'est prévu de durer plus longtemps mais il euh, y a quelques charrettes et puis les maisons paysannes que, que j'ai prises aussi moi bon, j'ai pas pu les ramener là ouais, mais, après, qui sont vraiment euh... pas dégueu quoi on, on le verra quand on quand on filmera la, la, la partie commentée qu'on fera juste oui, après. Mais tu, tu peux même trouver les photos, mettre un petit insert. Mmh, je crois mmh, que les, les, mmh, les maisons, mmh. tu peux les trouver. Elles sont vraiment je dis, elles sont vraiment belles hein, pour le coup. Le Là, décor a euh, de l'importance dans le jeu, en, en tout cas pour toi. Mais Est-ce que la communauté est aussi attachée euh, au décor que toi alors je, sais, je pense pour enfin pour une raison simple c'est que ça se joue sur des tables de 60 par 60 Important. et euh, parce que c'est donc un jeu à plus petite échelle que d'autres ouais. euh, bah tu peux vachement plus te lâcher sur une table tu vois que tu sais que tu as euh, 2m40 euh, de, sur 2 mètres 40 à faire pour une table de 40k ouais ou ouais, voilà. ouais t'es tout de suite gêné ouais. ah, puis en plus bon, bah as, vu que c'est une grosse table qui prend de la place tu veux qu'elle soit modulaire donc, euh, mmh. donc tu, vas, tu vas pas trop mettre grand chose dessus mmh. puis c'est les éléments que tu vas placer donc mmh. la table est vite mmh. un peu pauvre mmh. alors que là bon tu limites un bord de 60 par 60 bah tu t'en fais plusieurs tu peux les stocker ouais, ouais. Euh, ouais, à fait, ouais. Donc, tu peux un peu plus te lâcher sur la, sur la thématique et sur le, sur le modélisme. Donc, il y, y a des mecs, pareil, hein, qui font des trucs de fous sur, sur Internet. Euh, combien, voilà. combien, de, combien de persos jouent euh, quand tu prends euh, de ton côté euh, C'est du 2 contre 2, 3 contre 3. Euh, alors, en général, alors, ça prend un hein jeu un peu plus compétitif. Enfin, euh, compétitif, oui. Alors, en ce moment, le jeu est dans une phase dans laquelle, justement, c'était un peu du, je dirais du, du art casual. C'est-à-dire, euh, c'était un jeu pour casu parce ouais. que il y a deux trois trucs c'était pas forcément un jeu qui visait l'optimisation ouais. toutes les listes étaient à peu près euh, viables mm -hmm. mais euh, là dedans tu peux quand même trouver des trucs un peu de, des, tests, des petites thèses euh, des petites des petits des petits con des petites choses intéressantes et de plus en plus bah, c'est un peu la partie qui me, qui, moi, me chagrine j'adore j'adore Bushido on a joué qu'à ça pendant euh, deux ou trois ans ouais. et en ce moment il y a un nouveau designer qui lui cherche à pousser un peu plus vers le compétitif genre War machine machin etc mm -hmm. donc jeu à liste etc moi, j'aime moins, parce que ouais, je suis pas fan euh, des jeux à liste non voilà. plus. Moi, donc, ça me, heureusement, ouais. ça, se, ça se ressent pas encore, mais c'est lui qui va faire la prochaine édition, et pour le coup, j'ai peur que la prochaine édition me plaise moins à cause de ça. On ça est la... plaira plus à d'autres gens. On est à quelle édition, La là première. La première édition. Ah. D'accord. Euh... tu nous parles un petit peu des, des phases, et puis après, ouais. on regarde une carte, ou ouais. on regarde une carte, et tu parles des phases, comme tu veux. Euh, on va peut-être parler de, bah, du tour, euh, l'organisation ouais, ouais, du jeu. Donc, ouais. effectivement, il y a, déjà, la première chose que tu fais, ta liste. Donc, les, t'as des, un nombre de points, ou c'est du riz, c'est les chiffres enfin, officiels c'est 35, 42, 50. Mmh. Sachant qu'un starter, par exemple, c'est déjà 35 points. Tiens, on en a un des starters. Voilà. Voilà. Donc, euh, avec un starter, tu peux déjà faire la petite partie, T as déjà 5 figurines, euh, tu fais déjà une partie relativement intéressante. Voilà, il y en a pour euh, 40 balles. Hein. C'est voilà. ça. Donc, avant, avant Gazland, je disais toujours Bushido, un des arguments majeurs c'est que c'est un des jeux les moins chers un que les je moins chers, ouais, ouais. Parce qu'effectivement, tu vas jouer avec 7 figues, donc un starter euh, de, et puis deux petits mecs à côté, et puis c'est bon, tu joues euh, la plus grosse partie possible. D'accord. Euh, donc tu choisis d'abord ton armée. Une fois que t'as fait ton armée, seulement tu tires le scénario au hasard. D'accord. Ah oui. Donc, donc tu ne peux pas 12. adapter ta, ton armée au scénario. Ça gênant ça bah, C'est un peu. C'est une façon d'équilibrer. C'est-à-dire que quand tu sais que t'as tel scénario, tu peux te dire je fais fatalement mon armée. Ouais, euh, ouais, toi, tu ouais, sais ouais, Il faudra si. bouger avec des autres machins. Tu fais tout, tout de 100% mobilité. Puis pour le coup. Bah, tous les jeux, c'est que tu peux forcer le trait euh, dans une, une dynamique ou une optique précise. Je trouve que ça, ça donne souvent des résultats vides imbuvables Et euh, ça, ça devient vite hors de proportion. Tu vois. Ouais. Et pour le coup, bah, ça fait que là, tu, vu que tu sais pas ce que tu vas faire, tu es obligé de te restreindre. Tu obligé de dire je fais un petit peu de tout. Parce que ben bah, je sais jamais sur quoi je peux tomber. Donc, de base, ça, ça, ça t'amène à équilibrer un peu tes forces. Quand on fait des tournois, comme là on a un tournoi ici la semaine prochaine, 2, ouais, donc ouais. à 42 points, euh, on fait donc trop... à la compter. La semaine, semaine prochaine. Samedi prochain. Ouais. Samedi prochain. Samedi prochain pas pas euh, pas dans deux jours. Non. La samedi 25. Ouais. Samedi 25. Ok. Et pour le coup, ben les scénarios sont annoncés à l'avance, mais tu t'assures justement que euh, les gens savent ce que c'est. Mais euh, tu as un scénario de VIP, un scénario avec zone, un scénario avec euh, objectif à prier, etc. Donc ça fait que euh, bah, ils sont obligés d'avoir des, des ouais, forces. Oui, voilà. on est obligé de. Ah sympa. D'accord. Ok. Donc une fois que t'as choisi, euh, t'as choisi, enfin euh, t'as tiré ton scénario. Donc euh, pareil dans le bouquin du tiro rodé il y en a 12 Ou alors bah, j'ai fait un site, euh, je me suis fait chier à faire Un site de, de, de, de génération de sites aléatoires Ouais ouais Bah tu donneras l'adresse Ouais c'est oh, en plus c'était un autre truc avant C'était mauvais troubadour.free.fr Mais si tu tapes c est, c est, c est Tu me le donneras et puis je le mettrai en tape, description Tu euh, tapes euh, scénario le générateur ouais. euh, dans, dans Google et puis euh, tu tombes dessus euh, Tu as okay. juste à cliquer dessus ça te dit scénario bah, as On, des mettra, qui on euh, le des mettra en commentaire sous la vidéo Donc voilà quand on s'ennuie On fait ça Toi toi toi, tu t'ennuies. <rire> tu vois, on trouve... Raph, Raph, tu t'ennuies. On trouve toujours des choses à faire, tu vois, dit dit.. Euh... Non, non, <rire> t'ennuies en, pas, toi. T'as pas le temps, t'es comme nous. Ah, ah es c'est ça, moi, en fait, on, on, a... A... On, a... on a trop de choses à faire. On en a vrai. trop de choses à faire, dans pas assez de temps dans la vie. Et pour le coup, ben, euh, une fois que t'as fait ça, ben, tu rentres dans la partie, il y a un déploiement, euh, donc euh, chacun déploie euh, toutes ses forces d'un coup. Après, il y a des histoires avec des éclaireurs, des choses comme ça, qui, qui peuvent euh, faire en sorte qu'il y ait des déploiements à contre-temps. Et ensuite, bah le tour, c'est euh, l'activation alternée. Donc euh, un joueur, c'est si le joueur actif, va choisir une figurine, l'activer. Ouais. Donc avec euh, parmi les, les différentes actions possibles imaginables. L'autre joueur va ensuite en activer une, etc. Chaque fois que tu actives une figurine, ça va la fatiguer d'un ah oui, certain voilà, d'un certain cran de fatigue selon l'action que tu entreprends mm -hmm. donc en sachant qu'il y a des actions simples des actions complexes puis en gros bah as deux crans de fatigue Alors, au, au début du tour tout le monde est entièrement reposé ouais. si tu fais une action simple ça te fatigue d'un cran tu deviens fatigué et puis si tu fais une deuxième action simple ton mec devient entièrement épuisé là il pourra plus du tout jouer du tour il a fini il a fini d'accord ou tu peux faire une action complexe directement il passe de en forme à entièrement épuisé d'accord voilà, donc, donc soit euh, il fait deux actions soit il en fait court. une grosse ouais oh, il en fait une une, une grosse et euh, il termine son tour euh, à, à ce moment-là. Mais Sachant ouais. que tu bah, tu fais toujours une action, puis ton adversaire, ton adversaire en fait une. Donc, ouais, ça veut ouais, dire ouais. que si tu fais une charge, tu te fatigues de deux crocs d'un coup. Après, lui, derrière, il peut faire deux actions courtes. Il peut, il peut faire une seule action, qu'elle ah soit là, courte ou simple, qu'elle soit simple ou complexe, et ensuite, ça reviendra à toi. Mais ça veut dire surtout que, euh, en gros, tu as un nombre d'activations dans le tour. Dès que tu vas faire une action complexe, tu te grilles en fait euh, un peu des activations, ah, tu grilles ouais. une activation, enfin, un tour de jeu, pour pouvoir faire un espèce de coup d'éclat. Et en fait, euh, tout le jeu va se baser, en fait, c'est plutôt sur la guerre des activations. Mmh. C'est-à-dire qui arrive à avoir plus d'activations que l'autre. Et... Euh... Donc il faut réussir à se contenir, en fait, dans la partie A, si. en disant, voilà, je vais lâcher euh, le, le, le, le, le no Atari vraiment mmh. au bon moment, quoi et, euh, et frappé euh, dur vraiment mais où... ben surtout ça, ça fait que c'est beaucoup un jeu de placement, c'est-à-dire qu'effectivement il va falloir tenir des positions, te dire lui il est là, il n'est pas encore épuisé, donc euh, est-ce que je veux leur bouger tout de suite ah ouais. Je vais hésiter parce que euh, placer là, si je le fais après, une fois qu'il est fatigué, il a des malus au corps à corps, etc. Ça ne se passe plus très bien, donc tu vas peut-être vouloir jouer autre chose, mais par contre si tu as vraiment besoin pour le scénario d'aller prendre un objectif tout de suite, tu peux dire ben, je joue ce mec-là, il court, il va à un endroit, mm -hmm l'autre va jouer un truc et toi tu reviens tu peux reprendre lui tout de suite puis lui faire faire sa deuxième action tout de suite si t'as besoin d'agir dans le, dans le vif mmh, mmh, mmh. donc en gros il y a un petit côté, un petit côté presque, je vais pas dire échec mais euh, tu vois tu joues une pièce, je joue une pièce et puis à chaque fois que en fait c'est un jeu qui est beaucoup plus tactique que stratégique D'accord. tu peux commencer ta partie en disant j'ai un grand plan euh, de, de gestion de la partie puis en fait dès que tu vas arriver euh, le mec en face va faire un truc que t'as absolument pas prévu et obligé de t'adapter constamment mmh, ce que fait l'autre. Mmh, et c'est ce que je disais, c'est un dialogue permanent. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ce que tu disais. Euh, c'est un jeu qui se joue en D6 Ouais. ouais. C'est un jeu qui se mesure en centimètres ou en pouces euh... Pouce En pouce ouais. Jeu anglais, alors, malgré la traduction française, euh, effectivement, est, tout est resté en pouce. Ouais. Après, voilà, aujourd'hui, c'est pas, pas un problème. Euh, non, c'est plus un problème. T'as les mètres euh, Les doubles les double double euh, mètres euh, que tout le monde connaît. Donc, on a euh, tous ça, ouais. Ouais, on a tous ça. Ou ouais. ouais. ouais, oui, euh, les jauges toutes faites. Euh, ah, d'accord. Donc ça, c'est... C'est oh, pour un autre jeu, hein, mais... Ah, non, ouais, d'accord. C'est... Ah, bah oui, oui. Mais Bon jeu aussi qui mais a eu ses belles heures de gloire. Ah, et voilà, j'ai appris moins maintenant le côté ultra compétitif du jeu. Mais... Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu pendant longtemps, mmh. et puis s'est passé des choses, et puis, puis j'ai arrêté ce jeu. Ouais. Bah, je trouve plus personne pour jouer, surtout. Est ça On va pas dire euh, de quoi il s'agit. <rire> <rire> C'est juste Alors, des grosses on... machines avec du charbon. <coughs> voilà, ça le mec il a vendu la, il a ça, rendu ouais, la mèche. Il a vendu la mèche. C'est fait. Il a vendu la mèche. C'est fait, c'est dit. Ouais, de toute façon, il y a il y, que... y a Eric qui va nous qui va nous faire. Tous ceux qui jouent en fait, ils vont Allez, de toute façon ils savent de, de ouais, ça. Ouais. Et pour le coup, euh, donc voilà, donc chacun va jouer ses figurines. Mm -hmm. Donc euh, avec des actions diverses et mm -hmm. en fait une fois que tout le monde est entièrement épuisé sur la table, c'est la fin du tour. La fin du tour se fait que tout le monde a joué tout ce qu'il pouvait potentiellement jouer comme action. Mmh. Et donc là c'est terminé, on repart sur un nouveau tour, donc tout le monde se remet en pleine forme, il mmh. y a un peu d'intendance, les gens gagnent le ki, qui est une ressource, la ressource majeure du jeu. En fait, mmh. euh, tous mmh. les personnages génèrent du ki, mmh. qui vont ensuite dépenser pour faire des actions spéciales. Euh, Relancer ça, des crois. dés, des choses comme ça, ou euh, euh, Augmenter d'un nombre de dés, ou, euh, ou alors vraiment des compétences qui leur sont vraiment ouais, propres. des ouais, pouvoirs. Donc des pouvoirs. Euh, des C'est-à-dire mmh. mmh. dans le jeu, je vais même en dire, il n'y a pas de magie. Mmh. Ou alors tu considères que tout le monde est magicien parce que chacun a son, pouvoir, son, son ou ses pouvoirs avec son qui va faire ben, ses trucs à lui. C'est presque une capacité de se dépasser et puis de, de, de, de faire des, des, des choses que, que d'autres ne font pas quoi. C'est ça, je sais pas, on va prendre un exemple. Ouais, euh, bah on va regarder une carte. Euh, par hein. exemple, euh, tiens, on va prendre des cartes. Essaye de me des... trouver une carte euh, connue, que je puisse la retrouver ensuite pour la... parce que je vais la faire apparaître. Bah, de toute façon, tu peux, toutes, tu peux trouver toutes les cartes sur le site de Bushido. Ben, sont voilà. Entièrement téléchargeable, gratos. Ben, alors prends quelque chose qui... Tiens, on va prendre, on va prendre le gros bonhomme là. De, de Silver Moon, tiens. On va le regarder ensemble. Puis moi, je vais. Mm. Là, il va se passer un truc magique et puis pof, les ça gens vont le Ça va être en un, un cercle, oh ouais c'est est ça, génial. Ça, ça Peut-être le montrer. C'est celui qui est, ouais, c est, c est, c est suqué, là. C'est lui ouais, On va lui laisser un petit peu de place à lui tout seul. On le mettre en évidence. On va le mettre en évidence et puis on. J'imprimerai. Voilà, je lui mettrai sa carte par ici là. Ça okay. sera tout beau ça. Donc alors, il s'appelle hein. Manu. Manu. Salut ça Manu. Ça se fait pas très. Euh, non, non, Et en fait, coup, mais j'ai regardé parce qu'en fait c'est alors tous les petits gros de silver moon ils ont des noms qui un peu un, pas très japonais. En fait, c'est des noms qui sont samouraïs, je crois. D'accord Donc euh, toi, euh, va dire que c'est Manu ouais. alors hein, C'est ça, que... Manu, tu vois. <rire> Manu, euh, je crois qu'il y a... Euh, comment c'est... Totoulou... Ils ont des noms un peu comme ça... Donc, ça fait euh, un peu Manu, tu donc, descends euh... quoi Ouais, ouais. voilà, c'est hein vrai que euh, ouais. la blague en français, t'es fatale, t'es obligé de la faire Elle est obligée, Limpinou, on, on, on <rire> Nounou, ça pue la référence dans les vidéos qu'on fait, donc euh, on en balance euh, une de plus C'est ça j'ai pas filmé hein, tout à l'heure. T'as pas chanté euh, l'ordinateur de Dorothée Non, non, non, ouais, non, non, non, C'est toi C'est toi, hein C'est toi hein. <rire> ouais, Ça trahit notre âge. Alors, Donc, donc le Manu. Le Manu. Donc, euh, le, je disais, le premier, la première caractéristique avec les deux sabres, c'est le score de mêlée, qui va déterminer si c'est un bon combattant de corps à corps ou mmh, pas. Mmh. Et donc, pour avoir l'idée, un bon combattant, enfin, un combattant standard de corps à corps, mais je dis bien combattant, il a 3. Donc, ça veut dire qu'il a le score normal, tout va bien. A 2. Euh, il n'est pas très custom, il peut encore se défendre un minimum. Mm -hmm. À 1, faut éviter le corps à corps, hein, ça devient carrément compliqué. Et les plus forts ont 4. À 4 c'est un très bon combattant. Après il mm -hmm. y a des moyens de le monter, enfin il voilà, y a des solutions pour euh, changer ce, ce, ce chiffre là. Mais voilà, le chiffre de base donne un petit peu une idée, donc là on a un combattant standard. Le deuxième chiffre, sur lequel lui il a 0, c'est avec un petit arc, hein, c'est le score de tir. Euh, ouais. Sachant que de manière globale, Bushido n'est pas beaucoup un jeu de tir. Euh, ça commence, il hein, y a de plus en plus de références qui le font, on va dire, euh, dans certaines factions comme les pirates, il y a beaucoup de tirs par exemple, c'est des pistolets, des choses comme ça, mais euh... voilà, ça reste quand même un jeu de mêlée essentiellement. C'est quoi les trois petits points blancs à côté Ah ça je vais l'expliquer après, en expliquant la quatrième caractéristique. Euh, juste après, donc avec le petit pied, euh, c'est le mouvement, donc le mouvement en pouce hein, donc euh, 4 pouces, ça représente à peu près 10 cm. D'accord. Donc voilà, ça c'est le mouvement de base, après bon on a des courses, des charges, des choses comme ça, mais quand il bouge normalement, ça veut dire qu'il peut bouger jusqu'à 4 pouces. On joue sur une table qui est quand même relativement réduite. C'est ça, c'est ça, donc ça va vite. Donc, hein, faut voilà. pas non plus, euh, ça. ça aille trop vite, donc ça. Euh, ça reste, euh, voilà. Et puis bah, le dernier couple de numéros là, mm -hmm. donc ça c'est la caractère de qui donc l'énergie interne qui va lui permettre de faire des, des certains pouvoirs pendant le tour, etc. Pour le coup, le premier chiffre, c'est la stat de qui elle-même. Alors c'est le nombre de points de qui qui génère dans le tour, mm -hmm. mais c'est aussi utilisé pour certains tests. Alors parfois, il y a des euh, tout bah, tous ceux qui ont des contrôles mentaux, des choses, des pouvoirs un peu là la con, chez comme chez Uray, bah, ce sera souvent un test de qui à faire pour tester leur truc. C'est aussi Donc, pour là, la, il, euh, voilà. il lance quoi, il lance, 2D il lance 2D ou 2D alors, la valeur c'est 2. De... Il lance 2 d'accord Et on verra après. Bah, on verra en, tout. On en jeu, comment partie. Ouais, ça. Ouais, comment comment ça. fonctionne le système de dés qui est un peu particulier plutôt bien foutu, je trouve. Okay. Euh, pour le coup, le deuxième numéro, c'est le nombre de points de ki qui peut euh, générer, enfin, conserver a au maximum. Agrégé donc, tu, au là, maximum. Tu ouais. les gardes ouais. d'un tour sur l'autre. Tant que tu les dépenses pas, tu les accumules. Mm -hmm. Et donc, il peut monter jusqu'à 6. C'est pour éviter de pouvoir tout spammer, tout claquer ouais, ouais, ouais, d'un il faut, faut les ouais, dépenser. Il ouais, y a un moment, faut. Donc ensuite il y a une liste de traits. Alors ça rappellera un petit peu les compétences de, de confrontation. Donc mm -hmm. lui il en a une bonne liste mais c'est comme un bon personnage costeux emblématique de, de la faction. On l'a pris comme exemple en même temps. C'est bien. Hein Donc par exemple il est ouvert, ça veut dire qu'il peut casser des noisettes entre ses fesses, faire des bon. grands écarts entre les camions. C'est ouais, ouais. <rire> évidemment. Voilà. Et il aime les pommes. Et il aime les pommes. <rire> voilà. <rire> Parce que c'est plein, plein de pectine. Hein. C'est connu. C'est plein de pectine. Ouais. <rire> Euh, donc pour le coup Ewer, ça veut dire qu'il voit à 360. Dans le jeu il y a un arc de vue. <rire> Les films à oui 380, bah... voilà. comme, Tout comme Jean-Claude, tu vois, voilà. il voit tout quoi. Jean-Claude, si tu nous regardes, ouais, grand fan, nous voilà, t'es dans notre cœur quoi. Je veux dire. Euh, hein. J'ai pas, pas encore vu Lucas, son dernier film, mais, mais ouais. j'ai eu envie de le voir. Moi, quoi. Enfin, voilà. Et donc pour le coup, donc, il disait Aware, il voit à 360. Voilà. Donc euh, dans le jeu, t'as des arcs de vue, c'est important. Ensuite, il est garde du corps, il peut protéger, alors un... il y a des, des, des petits trucs à côté, mais il peut protéger les Oyabun, c'est un peu les espèces de, de patrons de la mafia de, de cette faction, donc il... ça veut dire que quand le mec se fera cibler, il peut intervertir de place se mettre à sa place pour prendre le truc. D'accord, ok. Ah, donc ça, voilà, Et sont... alors, du coup, il va se déplacer, quoi. C'est ça, alors ça va jusqu'à 2 pouces, hein. c'est ah, ouais, de la folie. Ouais, c'est un petit Mais euh, de ça deux permet deux de, pouces, de protéger, ouais. effectivement, euh, le, le vieil. Ça correspond à sa faction, en même temps. Exactement. Euh, il a peur à 3, donc il fait un petit peu peur quand même, parce qu'il est gros, les gens, voilà. C'est pas une grosse peur dans le jeu, ouais, mais c'est voilà. Lui, par contre, il est sans peur. Bien sûr. Il est immovable. Alors ça veut dire qu'on peut pas le déplacer. Il peut pas le bourrer. mal le... de je parlais justement des moines tout à l'heure qui ont plein de possibilités de faire des balayages, des projections et tout. Donc lui, il pourrait pas le déplacer. Il tombe pas au sol et il peut pas être déplacé. S'il est, un... est... Il est... Il est ancré, il est ancré. C'est voilà. ça que ça veut dire. Alors il est large, il est gros. Alors ça, c'est pour... surtout pour le tir en fait. Il est plus facile à toucher. Évidemment voilà. mmh. euh, il a sixième sens. Donc, il a pas comme ça, ça, ça, un non le mais le il est le... ouvert hein Ouais le, ah, le Manu Ouais euh... tu, tu l'as pas quoi, tu vois il, il, il t'as vu, il, il, il t'as pas de basket, tu rentres pas, ouais. il le sait, il a vu t'as pas de basket. <rire> Et euh, En gros ça veut dire qu'il peut jamais être surpris. Ouais. Euh, dans le jeu donc ça, donc les attaques de dos etc même si votre 360, 360 il, aurait, il pourrait y avoir des fois des trucs à la con qui permettent de passer outre lui tu ne le surprends jamais. jamais et surtout ça permet aussi d'ignorer le camouflage du genre les ninjas qui peuvent se servir de ça pour se planquer il fait je sens qu'il y a un ninja là ouais. je l'ai vu je t'ai vu toi mmh, c'est mmh. tombé et enfin le dernier truc tofness c'est un machin qui permet de réduire les blessures qu'il prend Alors, les blessures c'est juste là c'est l'espèce de gros tas ici ouais ouais donc, donc lui, en fait c'est la bouteille euh, de saké mais avec du sang de nom c'est ça et donc c'est euh, la bouteille de points de vie on peut dire mmh. et donc un mec de dans le jeu, en général entre 5 et 6 points de vie, mmh. donc lui on a 10, c'est le maximum du jeu. Donc, a... donc les 10 points de vie plus la résistance aux dégâts, ça fait qu'il est très dur à tomber. Mmh. Alors ça rappellera par ce quand je vois confrontation, c'est un peu le principe de dur à cuire. D'accord, ok. Donc euh, il a un peu cet équivalent là. Je vois qu'en dessous on a un fit. Alors effectivement, ça je parlais des fameux pouvoirs qui. Et donc même on voit qu'on a de nos machines à laver à charbon. Non, parce que là au moins tu peux le faire tant que tu veux. Quoi. Voilà. C'est pas, pas, une... pas, pas un truc pété une shot. fois par partie qui fait que ça dit souvent euh, c'est le premier kill craque à gagner. Mmh. Euh, là ça dit plutôt <rire> euh, ça dit plutôt bon bah c'est un pouvoir beaucoup plus euh, d'accord donc mesuré d'accord. Okay. Et donc les deux petits symboles qui à côté ça c'est symbole justement de qui qu'on retrouvait voilà. là au dessus là dessus. Ouais. Et donc ton qui tu l'accumules bah, tu vas le dépenser dans ces trucs là. C'est à dire que soit pour deux tu peux faire ce pouvoir là, soit pour trois Ici, si, tu peux dépenser ton ki pour augmenter momentan momentanément pour un test la caractéristique en cours. Donc, Donc il pourrait passer à 4. Par round euh, bah Non, c'est autant que t'as de ki en fait. Autant pour que le... t'as de ki. Si t'as du ki, par exemple, même là le, le, le boost de karak, si t'as 6 de ki sur toi, c'est son maximum, bah, tu pourrais la booster deux fois, tu peux passer à 5d pour une action s'il veut. Mmh, mmh. Mais après c'est fini, t'as cramé ton ki. Tu commences ta partie avec combien de ki Avec 2. Deux. Avec deux. Enfin, enfin lui avec 2, en fait tu commences avec ton score de ki. D'accord, et si tu... tant que tu l'utilises pas, il chaque le... tour t'en tapes 2. C'est ça. Et puis lui, il a un maximum de 6 C'est ça. Okay, T'as tout compris. Ok. Et donc euh, le deuxième pouvoir. Là, par exemple, là, ils font juste le résumé. Ils disent ça s'appelle Umbrella Block. Donc, le petit I, ça veut dire c'est en instant, c'est-à-dire que tu peux le faire quand tu veux, parce mm -hmm. qu'il y a certains, enfin, selon les attaques, ils ont des timings différentes. Mm -hmm. Certaines, c'est que pendant ton tour, mm -hmm. euh, d'autres, c'est, faut faire une action simple ou complexe, etc. Là, ça veut dire, en gros, tu peux le faire quand tu veux, même quand c'est l'adversaire qui joue, tu dis, hop, je, bah, je fais ça. D'accord. P, c'est la portée, en fait, ça veut dire personnel, il y a que, c'est sur lui. Mm -hmm. bon, après, il y aurait, toi bah, tu vois, des, des cibles, il peut y avoir des, des zones d'effet, etc. Mm -hmm et donc il bah, faut retourner la carte pour ouais. avoir le détail de ce que ça fait et en gros bah, ça lui donne pari 1 Alors pari 1 ça veut dire en ah, gros il aura plus 1 à sa défense Alors, quand il fera son jet de défense on expliquera après les jets mais quand il voudra défendre il aura un bonus de plus 1 à sa défense vu que c'est surtout un garde du corps et un mec qui défend c'est pas mal mmh. au vu de ce qui arrive après que je vais expliquer dans la foulée donc la dernière cartouche euh, ça va concerner surtout le corps à corps donc la première euh, le, deux. le premier plus 2 ici ça c'est le bonus de force en mêlée. c'est à dire que quand il va frapper il y aura un bonus de dégâts qu'il va avoir et plus 2, ça commence déjà dans le jeu c'est pas mal ça en fait à faire mal, hein. un mec normal n'a pas de bonus ni de malus mm -hmm, quand mm -hmm. t'as des malus bah ça commence à dire moins un tu tires un peu la tête à moins 2, souvent ça frappe vraiment pas fort mm -hmm. plus un bah c'est un petit bonus non négligeable à plus deux ça commence à être euh, ça commence à être coquet ah, et le manu là euh... donc euh, ouais il la voit hein, euh... mm -hmm. et donc il a en dessous bah deux petit truc là push défense 0, 0 et flow défense 1 ouais. et ça c'est des attaques ou défense spéciale, lui il a que, deux, il a que des défenses, donc c'est défense spéciale et pendant que tu te bats en fait, que tu feras, il fera un corps à corps, il, est pas, il va pas juste dire je tape comme un idiot mm -hmm. tu peux choisir de faire un de ces trucs là, et donc la push défense permet de repousser, donc après la résolution si tu réussis ta défense, tu repousses le mec mm -hmm, mm -hmm. donc par exemple tu dois, tu dois tenir combien une zone un c'est un, mm -hmm. un pouce, mais par exemple, tu dois tenir un objectif une zone, tu dis bah ben, casse toi, ouais. et puis ben, flow défense c'est carrément la fête mais il y a un petit 1 à côté, c'est le nombre de dés que ça te coûte sur le nombre de dés de mêlée. Mmh, donc, autant la push défense ne te coûte rien, elle coûte 0, mmh, tu peux faire quand tu mmh. veux. Le flow defense par contre te coûte 1 dé, donc sur ces 3 dés de mêlée, il doit en sacrifier un, donc il se met à 2 dés seulement de mêlée pour dire bah, je tente de faire ça. Ah, et là ouais. c'est une projection, où il va jeter ah, oui. l'adversaire dans son arc de vue, alors c'est 1 dé 3 pouces je crois, donc c'est déjà un peu plus loin, et surtout ça met l'adversaire au sol. Bah quand il est au sol après sa prochaine activation ça peut être que de se relever donc ça lui fait perdre une activation. Voilà, ce que j'allais dire pour se relever c'est une action c'est ça. c'est euh, une, green... euh, une action très fatigante. Non une action simple. simple. Okay. Mais bon bah ça, ça casse les pieds et surtout que si, si le, le mec qui projette rencontre sur sa trajectoire un autre gars il tombe aussi. Donc, tu peux faire un peu un jeu de qui. Donc l'idée de ce mec-là, effectivement, c'est pas tellement de taper. Enfin, il peut le faire s'il veut. Mm -hmm. Mais euh, si tu le joues vraiment comme il est censé être, bah, est, il défend bien puis il jette un peu, un peu tout le monde. Euh, voilà. Je m'inquiète d'un truc. Ouais. Euh, sur la carte, y a rien qui dit euh, le niveau de fatigue que j'ai pendant le tour. C'est à moi de. Ah, euh, de en fait, tout, tout, tout, le monde, ça. Tout, tout, tout le monde commence. Oh, ouais, non, mais oh, je veux dire par là, euh, je suis fatigué. J'ai fait une action simple ou une action euh, compliquée. Comment je le, eh ben, je le matérialise par les jetons qui vont avec. Et ça là c'est quoi Et bien c'est le prix du bonhomme. Ah d'accord, okay. voilà. enfin, Donc c'est ses points. Le euh... prix du bonhomme à un point. Voilà pour savoir. Ça coûte combien une, fi une figurine de, en moyenne En dessous de, de, Ouais, ouais. De, euh, en sous, je euh, 9-10 balles. On a vu le starter c'était 40 balles. Ouais, euh, dedans il euh... y a. Bah, Loïc peut, peut être Il euh, ah, les vend et puis... ça. 10 à 15 euros une figurine. Ouais, ça. 10 à 15 euros une figurine. Parce que ouais, je pense que 15 euros t'as le gros quoi. D'accord. T'as les grosses figurines et puis un petit mec de bas, ça doit être entre 8 et Et le livre de règles le livre il doit être une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros. Ok donc voilà les petits jetons, okay, les petits jetons de fatigue qu'on va mettre à côté de lui. Ah ouais d'accord. Donc voilà, quand il a rien, bah il a rien. Quand il voilà. s'est fatigué d'un cran, il a le petit jeton blanc. Ouais. Et quand il est entièrement fatigué, on met le petit jeton noir. Et ça c'est toi qui t'es embêté à faire ça. Euh, non les soins j'ai acheté tout fait, alors ça c'est des. Ça, les petits les autres, là des, que j'ai acheté sur l'eBay que je trouvais vachement classe, mais sinon euh, GCT a fait ses propres jetons. Donc euh, Ah oui, c'est toi qui utilisais des pièces, si voilà. j'avais vu, je me rappelle. Donc euh, ils ont des ah jetons à ouais, euh, eu, eux, différentes voilà, différentes qui sont... Qui sont euh, alors, il y a deux, mais trois faudra, trucs qu'on qu peut leur reprocher, là. mais euh, dans l'ensemble, ça va. Euh, cette marche -là. Bah, Des petits jetons divers, euh, hop. On a ça, le, le poison, euh, il faut tous les différents si états. Veux, voilà. est, si jamais tu es sous contrôle, bah hop, tu as celui-là, tu es contrôlé. Enfin, t'en as, as, as, as, tous les jetons, t'as un set complet que t'achètes et tu D'accord, ok. Pour le qui effectivement, ils te donnent eux aussi, ils ont des jetons qui de à eux, mais moi j'ai trouvé plus classe. J ai j ai utilisé, moi j'ai trouvé ça très classe. Euh, les, fois, petites, voilà, pièces, les, les petites pièces, les fausses pièces. achetées sur AliExpress, euh, voilà, c'est okay. bah, ça que ça coûtait, ça coûtait rien, et puis je trouve que comme jetons, c'est quand même plus classe. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre On a eh fait ben, les cartes Moi, je pense qu'on qu a fait les cartes, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'en je pense ai un peu l'impression, je pense petite que maintenant. partie, euh... ça, ouais. ça va aider. C'est ça. On va, ce qu'on va faire, on va aller se prendre à Loïc. Ouais. Et puis, toi, tu vas lui taper dessus, ça C'est ça, ouais. ouais. ouais. ouais tu, vas, tu vas nous montrer comment. Comment on euh... tape sur Loïc <rire> <rire> Comment on tape sur Loïc euh, On fait une partie qui va réunir quoi alors, on va faire jouer, euh, euh, pour le coup bah, je pense qu'on va jouer des les mini parce qui vient de sortir donc ouais. on va les présenter sur la petite table ou sur la, euh, la, la... Bah, je pense que pour le, ouais, pour le besoin de la vidéo vu que, faut, faut que ce soit court une partie alors, pour avoir aussi l'idée des durées il euh, y a des durées officielles pour les tournois euh, sur la grande table qui sera présentée après on fera un travelling dessus ouais. euh, la vraie table ça dure euh, faut compter 1h15 euh, je crois il donne pour une partie à 35 ah, points jusqu'à 1h30 1h45 pour une partie, euh, la partie maximum c'est moins de 2h D'accord. Donc, okay. euh, sachant que ça peut aller plus vite, hein, mmh, Ça, mmh. ça c'est la durée maximum. On va pas faire ça, hein. Voilà, il, euh, <rire> laquelle, après laquelle il faut bloquer. Et compte, compte en général entre une heure et une heure et demie. D'accord, ok. Euh, pour euh, quelle que soit la taille de la partie, et que les gens connaissent bien, ça, ça, et que ça va vite, ça se fait en une heure, D'accord, ok. Mmh. Et, bah, et on va plutôt jouer, donc, la, le scénario de, dé il y a un scénario de démo, scénario qui est prévu, de démo, voilà. qui est pas ah. forcément le scénario le plus équilibré du monde, mais il est juste là pour te montrer les mécaniques. Très bien. Donc, euh, ça permet vraiment de, de faire le tour des, du cœur du jeu. On verra mmh, pas toutes mmh. les subtilités, tous les détails. Mais euh, au moins de quoi déjà, voir comment ça tourne. On va se faire plaisir sur cette superbe petite ça. table que tu avais faite. C'est petite fait table de démo fait ouais, ouais. 30 par 30 pour le coup. Et ben allez, ouais. c'est parti, parti pour, pour l'XP partie Et puis ben, si jamais tu, tu, tu veux faire plaisir, tu t'abonnes et tu lâches un petit pouce. Comme ça. Cool. Voilà, j'espère que cette présentation de Bushido vous aura intéressé. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à liker et puis surtout à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait.